Je viens d'assister au concert de Trio Cosmos. Et du coup, effectivement, j'ai trouvé que c'était vraiment très, très, très, très, très bien. Donc gros dynamisme, bonne technique vocale. mais C'était assez fantastique de voir non seulement cette symbiose dans la voix, dans le chant et dans le, ta dans le tactile. Quoi. Et ça, ça retranscrit quasiment tout le reste du spectacle. Exactement ça. Ça touche, c'est transperçant. Voilà, bon, bonne, bonne énergie et ça, ça, ça revitalise. quoi J'admirais, voilà. C'est super joli. Ouais. Un beau voyage. Oui, c'est ça. Livrer, on se laisse aller, ferme les yeux. C'est un beau voyage. Et hop, on s'évade dans le cosmos. J'ai vraiment ressenti une très très belle énergie. Entre les gens, les gens ont vraiment adhéré. En fait, vous étiez vous toutes les trois ensemble en une sorte d'osmose, vous, vous vous touchiez toutes. Et là, c'est vrai que pour moi, le chant, il réverbait. Il y a une très très très bonne écoute. Il y a vraiment cette idée euh, de transmission et ça s'est vraiment retrouvé euh, entre les gens. Tous les hommes avec le cosmos, avec, avec le cosmos et, et, les et les ils et sont les et les se sont tous contre contre eux connectés eux. les uns aux autres. Et ça, et ça, en fait, pour moi, ça résume le concert parce que c'était un don généreux et c'était vraiment un moment, ouais, intimiste. Moment tout simplement un champ, j'ai appelé ça un chant humain. C'était vraiment bien, c'est la deuxième fois qu'on les voit et, et euh, vocalement c'est super, il y a plein de vibrations positives, enfin, Ça va au-delà de vocalement, en fait. Non mais, non mais, je commence par ça. Mais je sais, je rebondis. Ça va au-delà de vos voilà. Ça va au-delà de vos et vas-y, précise. Je je sais pas, elle euh, nous repousse les limites au fur et à mesure. Ah, on a apprécié le silence, c'est très bien. Le, là, c est c est très le très double, bien. triple silence, le, le John Cage ouais, euh, bien. Bien. silence était, était formidable. Ça nous fait vibrer en fait. C est, c est ça. Parce que voilà. ça va et Même plus, les plus, les ça violence, nous... plus ça monte plus et en effet exactement. la montée en tension. C'est est pas très souvent qu'on arrive à avoir le silence du public comme ça et franchement chapeau pour le travail. Merci. Merci. Ouais, merci en fait. Ouais. Ouais. Merci. merci. Ah, beaucoup merci. Donc merci pour ce que vous faites. Vous faites du bien aux gens.